c'est parti contre un Illidan, Illidan sort Illidan, contrôle, relique c'est un des euh, gros decks du moment euh, pour le coup c'est un deck qui, euh, qui fait un petit peu parler sur Twitter en tout cas qui euh, possède des cartes qui sont considérées comme un petit peu trop fortes euh, beaucoup de joueurs euh, top méta disent qu'il y a pas mal de problèmes euh, dans la méta. Alors, justement, déjà, je vais euh, commencer par cette question. Attendez. Euh, alors, j'ai gardé évidemment écro de fumée parce que euh, je joue, euh, bah, c'est la combo hein, avec l'Antoine Looper. Donc, c'est important de le garder. Je garde également Coutelas parce que finalement, il y a des situations où j'aurais pas forcément le T4. Et si jamais ça proc sur écran de fumée et que je trouve la prep, bah finalement c'est quelque chose que je vais pouvoir jouer sur T5. Alors c'est tard T5, c'est mieux T4, mais euh, c'est toujours mieux que T8. Donc c'est pour ça que le Gouttelas, de manière générale, de toute façon j'ai pas de T1 véritablement à jouer avec ce deck. Donc autant le faire. Euh, je pense que je vais juste, lieutenant, passe. Je pense que je vais juste faire quelque chose comme ça. Euh, je pourrais dé développer pardon, le cimetière des neiges avec acolyte ah ça c'est un peu chiant Ça c'était le risque Mais dans tous les cas Qu'on le fasse maintenant Ou au tour d'après On aurait dans tous les cas Pris le, le sort Oh Et bah écoutez Cimetière des neiges Bah écoutez On a une belle belle combinaison Ouais ça aurait été incroyable S'il avait pas eu l'anti-bête Parce qu'on avait, on avait cimetière On avait entourlooper Écran Qui aurait pu proc Dans invincible Invincible sur la euh, Bah sur la 2-2 Pour le coup Parce que c'est un mort vivant Ça aurait pu être bien, bien dingo. Donc oui La question c'est euh, parce que parfois, la, la, comment dire, la, le ressenti que l'on a en top légende et le ressenti qu'on a par exemple en diamant, en, euh, même en légende classique, ou même platine et autres, est pas forcément le même. Donc justement, est-ce que vous avez l'impression que la méta elle, est déséquilibrée Ou est-ce que justement, vous trouvez qu'il y a beaucoup de classes, alors il y a toujours des classes qui sont un petit peu moins jouées Pas toujours, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un fait. Euh, donc on va let's go. Hein. Let's go, let's go petite ghoul x2 donc ça c'est très intéressant euh, J'espère qu'il n'a pas de silence dans son bec Ok Doki euh, Bah écoutez on passe Alors le seul problème c'est qu'on est à... Bon on est à 24 donc on n'est pas très très haut en PV Alors après ça ça a le... la possibilité de nous donner des taunts Ce qui est quand même plutôt cool Là il va nous rester un tour Alors là, ça, ça met des ghouls, mais pas des ghouls qui ont taunt. Et là, il est en train de nous agresser, sachant qu'il a du burst dans son deck. Donc, problématique. Pas extrêmement problématique, mais problématique. On ferait pas un truc de ce style-là. Je pense, hein. En vrai, on peut peut-être essayer de setup l'étal au prochain tour. Genre si on lui met un coup de 4 avec la lame. Non, on aura genre tous les cas pas on a 20 on board. Lui, il est pas censé savoir qu'on a pas de dégâts dans la main ou dans notre deck. Euh, je réfléchis s'il n'y a pas un spot avec le lieutenant. Il y a un truc que je peux faire. Je peux faire le lieutenant Into euh, traînard euh, l'âme au prochain tour, du style lieutenant. Bah, en vrai, je peux traîner maintenant. On n'a pas les... Ouais, si on faisait 1-3 et arm-face, on pouvait aller l'étal, mais il fallait qu'il trade rien. Je pense qu'il va jamais rien trade, pour le coup. Donc au prochain tour, on a... Euh, prep, cimetière, acolyte Donc on a la possibilité de mettre quand même des taunts Après on est à 20, c'est quand même un deck contrôle même s'il a du burst Donc vous voyez cette combinaison là elle nous fait instant win quoi. Autant de goul, il ne peut pas gérer Mais vous voyez là il va prendre le plan de jeu un peu face Mais je pense qu'on risque quand même de gagner cette game Donc oui voilà, première question voilà, enfin Première et un petit peu seule question Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur, sur la méta Alors moi je la trouve très intéressante Mais je ne fais pas non plus des sessions de 8h par jour hein. Je dois jouer 3h euh, euh, le matin en général donc ça me permet de voir pas mal de decks, mais euh, bon c'est vrai qu'il y a des decks qui sont au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas choquant quoi, pour le coup. Après je suis peut-être, pour le moment je joue peut-être que les decks, on va dire optimisés, que les decks top méta, donc il y a ce biais là de me dire, bah vu que je joue des bons decks, finalement je vois pas trop les, des écarts entre le deck que je joue et les, le deck que joue mon, mon adversaire. Ok on va trade un peu On fait ça Ouais non Enfin on aurait pu le faire au début du tour dans l'absolu Mais là double 5-8 c'est trop compliqué Je pense qu'on aurait fait En vrai est-ce qu'on aurait vraiment fait des trades Je crois pas hein. Je pense qu'on serait allé full face Bon première game 1-0 brutal, efficace euh, C'est un deck qui est pas extrêmement compliqué à jouer Parce qu'il a ce play qui est méga puissant, qui va vous faire gagner, vous faire perdre. Enfin, euh, vous faire gagner, si vous ne l'avez pas, bah, ça va être compliqué, mais c'est n'est pas imperdable. Euh, donc j'ai vraiment bien aimé le, le, le fonctionnement du joueur. Hein. Euh, faire 100 games, 63... Euh, 63-37. Oui c'est ça, 63-37. Donc 63% de win rate sur ces 100 games durant toute une nuit. Euh, a priori, ce qu'il disait, c'était qu'il bah, n'était pas parti pour faire ses 100 games. Mais finalement, le deck était tellement incroyable qu'il bah, est arrivé à 100 games. Euh, ok, donc. On va garder Koutelas. Koutelas ou Koutelas Kut Parce qu'à chaque fois, je dis l'un, je dis, <rire> dis l'un. Mais en même temps, je dis aussi l'autre. Comme ça, je me, je, je, me fais plus <rire> je me fais plus insulter dans les commentaires. Euh, Koutelas. Moi, je dis Koutelas. Kut je dirais Koutelas. Koutelas. Koutelas Non, Koutelas. Ok. Bon, main existante. Après, on a des combinaisons. Trainard, ghoul. On, on peut garder certaines mains. Après, vous voyez, il y a des anti-bêtes parfois qui sont un peu relous. Mais typiquement, une main avec lieutenant réprouvé illusionniste du fléau. Bam, bam, bim. C'est très intéressant. Euh, nous allons recycler tout ça. Eh hey. Pas mal. On a Trainard qui peut proc sur illusionniste. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça n'en a pas euh, pas hyper fan de, de l'idée enfin ça dépend mais l'idée c'est quand même d'avoir au moment où on proc l'herald d'agonie quand même d'être sur le, le proc du cimetière des neiges ou l'effet du cimetière des neiges mais ouais ce on l'a défoncé hein. c'était le, sur le play de 4 on lui met euh, on lui met 4 ghouls dans le museau bon, ouais oui il peut plus rien faire en plus les ghouls tu les tues on en a une autre enfin vraiment c'est une folie après on a eu un peu de chance mais Le deck reste stable quand même. Oh, salut toi. On a la prep. Je crois que j'aime bien faire prep maintenant. Into illusionniste. méga vénère. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. Je fais l'illusionniste au prochain tour. Euh, la goule au prochain tour, ça n'a pas de sens. Je pense. Bon, c'est le fameux druide qui fait du mana. Qui fait plein plein de mana. Et après, il regarde s'il lui reste des points de vie. <rire> et normalement, s'il reste des points de vie, il a gagné. Ouais, c'est strong, hein. C'est strong parce qu'en plus j'ai la pièce, donc je vais pouvoir curver une ghoul ici. Ouais, c'est méga strong, hein. Euh, sachant que j'ai l'invincible, donc au prochain tour je peux euh, curver l'invincible. Du nourriche, du nourriche du pouvoir ou du nourriche de l'éclat lunaire. Euh, éclat lunaire. Euh, euh, soutien lunaire Non, pouvoir. Ok. Je pense qu'on va jouer le monstre Boom. Boom. Boom. Bah, C'est pas mal hein. C'est hyper agressif hein. C'est ce qu'il faut contre Druid hein. C'est proposer du board Vous voyez T4 Là j'ai pas joué avec écran de fumée J'ai pas joué avec euh, L'entholoper J'ai juste fait T3 euh, Une créa Intéressante Et T4 invincible euh, bah, Fin de la game Enfin fin de la game Pas loin je peux trade ça. Dame dame. En me disant que la lame pourrait choper un ral d'agonie. Donc déclencher pendant cette partie. Et ce serait ce ral d'agonie là. Après je peux juste trade trade et faire la goule hein. De ghoul en vrai c'est particulièrement infâme pour mon adversaire. Je me sens bien partir sur ce play là. Comme ça de toute façon on a quand même l'état le prochain tour. On a les deux ghouls. Là, je pense que c'est trop compliqué pour lui. Après, il y a toujours les... Ouais, même Ekai. Ekai, hein. il est obligé de tout envoyer dans la 14-14. Ça fait 7 écailles. Voilà. Ekai il fait rien d'autre. J'ai toujours le board. Ça me plaît bien, tout ça. Ça me plaît bien. Ok. Je peux avoir l'étal. Va bah, trade je peux pas trade ça parce que ça booste la ghoul et ça remet une ghoul. <rire> le, faut vraiment faut être sadique avec ce deck. Hein. Et s'il si trade ça, euh, bah ça met ghoul là-dessus. Je pense qu'il peut. Honnêtement, je... ah, il va trade ça quand hein. même. Ouais, c'est pareil en vrai. Techniquement, ça a un peu de sens. Il va trade ça. Ouais. Je que ça prend le. Non. Bah, ça reste que c'est 2, 5, 4. Hein. Euh, bon, bon, bon, on va commencer par ça. Ou alors on fait lame, dag pour refaire l'effet. Vous voyez Je pense c'est. Ça dépend, mais en vrai, je fais dag, face. On a eu la goule. Est-ce qu'on fait la maîtrise pour redonner ghoul Non, on s'en moque. Honnêtement, là, on s'en moque. Je crois que bon, On va recycler ça. Euh, on va d'abord faire ça. Un anti-bet. Il a des taunts. Illusionniste, on s'en moque, non Je crois que je prends prendre l'anti-bet. Je vais recycler quand même sur souvent l'étaler au prochain tour. Euh, là, de ghouls c'est pareil. Il peut pas tuer les deux. À partir du moment où il y a deux ghouls, il en tue une. L'autre, elle met l'autre. Dans tous les cas, c'est galère. Puis 9 mana il ne peut pas... Euh, Onyxia, le red Le dragon Là techniquement il est mort Et ouais je me dis il peut faire un gros taunt Il peut se... genre tenir, piocher Dans ce cas là c'est quand même intéressant d'avoir la pointe De toute façon là en vrai on va juste gagner avec notre board Donc euh... Ok On a gagné là Point d'ombre. Est rigolo. Cimetière des neiges. Ok. Quand ça meurt, ça met deux ghouls. Incroyable. Hein. Il y a un play, non Ça. Ça. Ah ouais, mais... En fait, j'aurais bien aimé faire un tour looper. Après, ouais, je fais ça, quand même. Trade. Ou face. Face, hein, franchement. Je pense bon, que c'est face. Hein. Je vais faire ça. On va faire ça, je crois. Il peut pas tuer notre ghoul. Sinon, il y a trop de ghouls. S'il tue notre ghoul, euh, on a 1, 2, 3. On a 3 ghouls. Donc, il tue celle-là. Sachant qu'on est doublé, on a 6 ghouls. S'il tue notre ghoul, il a 6 ghouls dans le visage. C'est pas mal, hein. Ok. Ça se bat, ça se bat. J'imagine ça et ça. Trade et ça, est-ce qu'on veut trade? Ah, j'aime bien l'idée. Ça fait plein de ghouls. Est-ce que ça fait gagner? Ah, je pense que c'est. Ça fait sûrement la win. Hein. Je crois que c'est sûrement la win. Après, donc ça fait 6. Est-ce qu'on fait que invincible? On fait le gros invincible ou alors on pioche Peut-être qu'on va piocher en vrai ça prend... De toute façon ça change rien, je pense que je vais juste faire invincible Et puis Dagface Et là j'ai gagné au prochain tour, il y a trop trop de créa Il y a le petit taune qui va bien En mode, comment il s'appelait euh, La créature qui faisait un peu pareil pour 8 Elle était 5-5 euh, ou 4-4 Et elle faisait plus 5-5 plus je crois Après elle, était, euh, elle a été nerfée mais ce n'était pas, pas une légendaire, mais elle faisait un peu le même effet. Elle n'avait pas ce râle d'agonie. Bon, elle était beaucoup moins forte qu'invincible. Hein. Mais à l'époque, c'était un truc comme ça, qui était pour 8, 5, 5, plus 4, plus 4 taunt quand elle arrivait en jeu. Et en fait, ça a été une des meilleures cartes du jeu. Et puis, ça a été nerfé. Peut-être ça coûtait 7, c'est passé à 8, je crois, quelque chose comme ça. Et à 8, c'était un peu moins joué. Mais ça fait penser un petit peu à ça. Bon, c'était plus long, mais vous voyez, on l'a quand même pressé. On l'a, en termes de value on, on, on l'a gagné quoi. Donc euh, vraiment là, je, je, je suis assez content de ces deux premières games parce qu'il y a eu une game où on a gagné à l'aggro, genre mettre un board extrêmement rapidement, extrêmement puissant pour prendre de vitesse un deck qui a du burst et qui peut nous tuer vite aussi. Et contre le druide un deck qui fait beaucoup de mana, beaucoup de value, avec Topior en plus, Topior qui est la carte parfaite de value, hein, probablement une des 5 meilleures cartes de value du jeu, voire même top 3, voire même top 1 dans le sens où je, là, je vois pas une meilleure carte de value. Peut-être top, hein, en termes de value. Parce qu'en vrai, ça arrive en plus jamais, jamais vraiment T7. Genre, ça arrive souvent euh, T6 ou T5. Là, il a généré vraiment beaucoup de créatures. Et... Mais en fait, euh, on a trop de résilience, quoi. Nos créatures, elles meurent, elles reviennent, elles meurent, elles reviennent. C'est infâme. Faut bien setup le truc. Mais ça se setup bien, vous voyez, il n'y a pas besoin. Sur chaque tour, j'étais pas en mode life coach à me casser le crâne, quoi. Donc, euh, c'est assez fluide comme deck. Et euh, ça a un gros win rate. Et. Euh... Et encore le, les 63%, les 63 de win rate du joueur, c'était en top légende. Donc vous imaginez en je sais pas en diamant, en, en diamant, platine, euh, gold, euh, que sais-je. Mais franchement, vous, allez avoir, vous pouvez vraiment avoir un win rate qui est strato, stratosphérique hein, pour le coup, parce que les decks de vos adversaires seront moins, moins optimisés ou seront tout simplement moins bien joués. Donc il y a des games qui vont être un petit peu serrés en top légende, qui pour le coup rang diamant et moins vont être beaucoup plus faciles. Après tout dépend de la MMR, ça a bugué j'ai l'impression. Oui, je connais ce jeu comme ma poche. Donc ouais, deck très cool. Très content d'avoir euh, vu, enfin de voir en début de méta hein, quand même. Euh, moins d'une semaine après la, la méta, l'extension, euh, ce genre de deck. Parce que je l'avais un petit peu travaillé durant l'avant-première. j'avais pas eu le temps de le jouer, mais ça aurait ressemblé à peu près à ça. À peu près. J'aurais peut-être pas mis Invincible, mais en vrai c'est hyper hyper intéressant. Et là, sans si on le garde, il le reste, ça dégage. Hein. Démoniste. J'ai vu des zoos, j'ai vu des contrôles, j'ai vu des combos. Combo a l'air pas mal avec la défausse. Ok, on a déjà une partie de la combo. Ok. Bon, ça fait avancer dans le deck. C'est un petit peu ce qu'on veut également. Oh là, il va falloir être rapide et efficace. Ok. Piocher maintenant. Ça mange pas de pain. On va attendre. Pour le moment, de toute façon, on, va on sait qu'on va faire une de deux. On peut même trade notre de 2, 2 dans ça. Sa... Il va pas la booster. Il va pas la booster. Mais je pense qu'on va trade ici. Oh waouh. Ouais, j'ai un, un truc assez fat. Je pense que je fais ça. L Écran de fumée, ça ne joue pas. Ça déclenche l'agonie, mais déclenche l'agonie, ça ça mettra pas des créas on board. Je pense que je dois trade, je pense que je dois trade, ça je vais le garder en vrai vu à... que ça coûte 0 Et là au prochain tour j'ai un tour looper euh, écran Non je pense que je vais Ok Let's go Let's go, let's go, la goule, la goule, nice Super, super. Bah, écoutez. Ah J'ai cru. Non. Bah, en vrai, je peux quand même faire acolyte. Hein. Est-ce que je value trade Non, je trade comme ça. Non, mais en vrai, c'est parfait. En plus, je fais ça, prep, sur point de dos. Et je peux jouer lui à 0. Pas mal hein en vrai j'ai la 4-4 vous voyez j'ai pris le board je joue contre un zoo t4 j'ai pris le board c'est à dire que l'adversaire là il bah ben, il est pas bien il est vraiment vraiment pas bien et je crois sans dire de conneries je vais regarder mais ce deck là il est pas très cher donc il se joue bien sur plein de serveurs et il se joue bien en low cost en budget et ça c'est très intéressant parce que c'est le seul deck que je jouais sur le serveur asie et euh, il y a plusieurs mois et sur asie j'ai pas de cartes donc euh, et je, et bon, je joue la version mine, mais c'est vrai que c'est un deck qui coûte vraiment pas cher, quoi. Surtout que cette version-là, il n'y a pas euh, le changement de classe. Bon, bah, on peut commencer par ça peut-être, ou alors ça a pas de sens. On va creuser, on va creuser. Ça c'est bien, ça atone. Euh, on va trade. Je pense qu'on... Ouais, bon, à partir du moment où on fait ça, c'est fini. Hein. Ok, il voulait voir de ses yeux. De ses propres yeux. Ce que ça faisait, mais <rire> c'est très simple. Hein. Un râle d'agonie, ça se fait deux fois, et puis voilà. quoi. Il n'y a, de... a pas de magie. Bon. 3-0. C'est cool, hein. Franchement, et là, on, a, on encore une fois, on se fait pas mal au crâne. Hein, et, et je peux comprendre les 100 games dans la nuit. Hein, parce qu'on peut se dire, c'est extrême, 100 games dans la nuit, c'est quand même long. quoi. Je sais pas, là, on a fait 3 games en 20 minutes. On va dire que tu fais combien de games Tu fais 10 games en 1 heure. C'est-à-dire que 100 games, tu joues 10 heures. Donc, tu joues vite 9-10 heures. C'est vrai que moi, je parle un peu, mais globalement, tu fais 9 10, Ouais, tu joues bien 9-10 heures. Hein. Héreux les petits loups, j'avais un colis qui euh, venait d'être livré, j'ai pas pu faire la game euh, précédente. Euh, en termes de mulligan, quand j'ai en tour looper, je euh, vais mulliganer agressivement pour l'écran de fumée. J'ai presque envie oh, <rire> j'ai presque envie de dire que quand j'ai écran de fumée, je fais également ça, mais euh, nuancé. Dans le sens où ça va vraiment dépendre euh, des combinaisons de cartes que j'ai en main. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce deck, c'est que c'est une histoire de combinaison. Je m'explique, par exemple, si en main vous avez lieutenant réprouvé, cimetière, euh, information douteuse, et que vous avez un écran de fumée, vous n'allez pas garder l'écran de fumée. Euh, parce que vous avez une sortie qui est agressive et qui finalement ne, ne va pas vous faire mulliganer des cartes. Et donc, euh, la probabilité avec, sans mulliganer de cartes d'avoir, bon, l'écran en main vous l'avez, mais d'avoir de piocher l'entourlooper le, vivekai, ça n'a pas de sens, vous voyez. Euh, ok, Doki. Blackface euh, et prochain tour on peut peut-être point de d'os ça va dépendre ça c'est pas un mort vivant mais bon ça peut prendre la ok y a deux créa ça peut prendre la goule le ral d'agonie de la goule donc faut faire gaffe après normalement on s'en fout vu que c'est l'enthoul qui est censé le prendre On a la goule. On a cette belle goule. On s'en moque, oui. pièce. La question, c'est est-ce qu'on joue notre point de dos ah, Franchement, je crois que oui. Let's go, hein. Let's go, let's go. Oh Bah écoutez, c'est pas mal ça. La question c'est est-ce qu'on le garde avec cimetière Là on a une 4-4 qui meurt, enfin une 5-8. Et on attend au prochain tour, on a 2-5-8. Euh, je sais pas trop parce qu'au prochain tour je pourrais pas faire lieutenant plus cimetière, à moins de piocher prep. Je crois que j'aime bien juste avoir une 5-8 maintenant. On attaque avec l'arme. Bah, en vrai, on, on peut considérer On va être agressif dans ce match. Et je crois que ça a du sens. C'est-à-dire que c'est pas un match où on veut mettre du board. C'est un match où on veut quand même bourrer. Alors, avec, dans la, quand on jouait mine, c'est ce qu'on faisait en fait. Quand on jouait mine, on allait vraiment. Euh, on allait tout droit, mais c'était différent. Le deck mine, c'était un deck full burst. Mais là, je pense que ça a du sens de partir sur un gameplay agressif avec l'âme. Face, face, face. Et j'ai vraiment l'étal en peu de tours en faisant ça. Donc je pense que ça a vraiment du sens, en fait ça bloque les ghouls, parce que le problème c'est qu'à partir du moment où il commence à avoir une ghoul, elle meurt, il y en a plein, là-dessous il a euh, bah, il a la ghoul, donc avec Cimetière vous voyez il va mettre plein de boards. Bon déjà de base on peut pas trade, euh, ça c'est assez évident mais si on veut réfléchir un petit peu plus au gameplay, le fait d'aller fake ça augmente nos probabilités de win aussi quoi. Faut se mettre dans un, dans un setup où on va gagner au prochain tour. Là on va piocher deux cartes. Ah attendez il y avait pas un play ou non Ah si Ah j'ai fait le bêta j'aurais pu gagner parce que je piochais un, invincible. Enfin, ah, j'aurais pu piocher invincible en attaquant. Ah je suis bêta bon c'est pas grave. Ah c'est pas si grave en vrai. Ouais je suis un peu ah non j'ai ça. On va faire ça, juste. Bon, je pense que cette gamme elle est gagnée. Hein. On le fait maintenant. Franchement, on pourrait. On va pas le faire, mais... Donc, euh... Ouais, sortie agressive. Je sais pas si j'ai très bien joué dans cette, dans cette partie. Te... Je suis tellement allé tout droit. Et je pense que j'ai quand même... Juste cette up un petit board. Et après, tu bourres avec l'arme. Voilà, il y a pas de point de vie. Bon, il peut y avoir des taunts chez lui. Mais... Il y aura rarement des taunts plus des ghouls. Donc... Euh... Donc voilà, pour éviter les malentendus, de toute façon, ça c'est un peu la règle d'or hein, dans Hearthstone. Que pour faut, dans les matchups où vous savez pas trop si plus tard vous allez vous mettre un moment dans une situation très très compliquée, vous allez euh, vous, vous, vous, vous augmenter un peu l'agression de, de, votre, de, votre, de vos plays. Oui. Votre curseur agression, vous le, vous le montez un petit peu. Bon, de manière générale, avec ce deck, c'est un peu golfish, C'est-à-dire que c'est un deck euh, où tu joues un peu tout seul. Et c'est vrai qu'il faut... C'est pas parce que tu joues tout seul Et ça c'est important la nuance C'est pas parce que tu joues tout seul que tu, ne que tu ne dois pas considérer les plaies de ton adversaire Vous voyez Ça c'est important Est-ce qu'on prête maintenant Ça n'a pas de sens ouais, Juste le lieutenant, le lieutenant je pense N'oubliez pas Informe. Attendez euh, Ouais Juste ça Ouais n'oubliez pas information douteuse c'est 4 ou moins Alors Vous allez me dire oui c'est évidemment c'est évident c'est 4 ou moins ça va piocher l'illusionniste Non parce que avec, quand on jouait mine on faisait information douteuse et ça donnait tout le temps mine mais en fait il n'y avait pas forcément Moi par exemple je jouais pas la version avec Acolyte de la Lame Donc dans ma tête l'information ne donnait pas Donc faut faire gaffe à ça L'information douteuse ne donnait pas le le ne enfin, donnait pas acolyte parce que je l'avais pas dans mon deck Donc euh, ce que j'ai fait quelques games ce matin et à un moment je me suis fait avoir j'avais déjà pioché mes illusionnistes et ça a rien donné, j'ai pas trop compris. <rire> bon, je suis un peu con, mais... Euh, attendez. Donc ça, ça a pioché la 2 qui coûte... On n'a pas les manas. On pioche un 4. Si c'est ça. Hein. On prep, en fait, c'est ça l'idée. Je crois que oui, mais... Ici. Après, est-ce qu'on bute nos, notre 2-2 pour la 5-8 maintenant Franchement, je suis pas fan. Hein. Franchement, je suis pas fan. Hein. Sachant que je pourrais avoir un cimetière des neiges. Je vais juste faire ça, je pense. La DAX, ça fait toujours des petits dégâts. On n'a pas de burst dans ce deck. Dans la version mine, il y avait un petit peu de dégâts à distance. Là, il y a vraiment beaucoup plus de board, Mais je pense que c'est bien dans une méta avec des druides. Ok. Bon, c'est mieux d'utiliser point de dos sur ses créas quand même, hein, je pense. On va faire ça, juste, juste ça et ça. Trade avec le petit loup. Et en vrai, 4 face ou 4 en trade. Je pense 4 face, 4 c'est quand même bien quand dans un deck qui a pas de, de heal à part Tamsin peut-être. Je pense que ça a du sens. Je malicieuse. Il a pas sa bibliothèque d'ouverte donc ça c'est bien, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait le, le trade je pense. Ah, il a une autre bibliothèque par contre. Et la créature elle sera pas assez grosse. Ouais oh, 6-6. Bon elle reste en vie un peu le problème mais. C'est pas si grave. Là je vais face parce qu'en vrai j'ai des, des spots d'attaque. Si je pioche une lame par exemple, lame contrefaite, je peux aller face. Ça peut être, euh, ça peut être faisable. fait quoi d'abord On fait pas ça. La goule. Ça. Information douteuse. Euh. Ouais. La goule. Ouais, on va te face, hein. franchement, c'est le meilleur moyen de gagner d'aller tout droit. Je pense. Surtout qu'on a Invincible et c'est un board qui est chiant à gérer parce que lui en fait il peut pas trop gérer quand on a Goule. Surtout que là on a la 4-4 plus la Goule. Enfin le, la 4-4 qui met une 5-8 plus la Goule donc c'est trop horrible pour lui. Donc en fait si on, on, on commence à trade alors on va sûrement aussi gagner en tradant mais on s'expose à un moment à le laisser haut en point de vie évidemment et qu'il fasse un prince du mal-rafam avec un énorme board et là on se dit merde. Bon bah de toute façon on, bah, on peut pas le laisser ce board et de toute façon il est trop haut, vu qu'on n'a pas commencé à aller face. Donc on va continuer le trade Et en fait peut-être qu'à un moment lui son board il va devenir énorme Alors le nôtre aussi il a cette vocation là Mais franchement on s'expose à des combinaisons Des setups où le gars d'un coup il a une 10-10 Plus une plus plein de 5-5 Et on n'a pas assez quoi Donc euh, voilà encore une fois Prenez un peu de vitesse l'adversaire ça évite les malentendus Et puis c'est le but du deck C'est pas, pas un deck contrôle non plus hein, C'est d'utiliser les cartes pour agresser Ça bah, a gagné l'arme là Attends, est-ce qu'on n'a pas gagné avec ça Si Ça fait gagner hein. Ok, ok Et Écoutez, simple, efficace, brutal Comme on aime Donc ouais, vraiment, le deck, il est... Bah, t'as pas vraiment de, de counter, quoi. Dans l'absolu, les agros peuvent se battre, les agro très très énervés. Mais le chasseur qui était l'agro très énervé, bah finalement a été nerfé. Euh, il a même disparu en vrai, hein, depuis euh, le, pied, le nerf du Crash Foudre. Ça, c'est ma veine, quoi. Pour, le, pour une fois que je présente une carte en exclusivité et qu'elle est très forte, elle se fait nerfer quoi. Donc <rire> finalement, maintenant, c'est nul, quoi. Concurtrus, enfin Ilidan, Ilidan très fort, hein, Ilidan Burst, Control. Ah, typiquement là on a des spots sympas avec lieutenant illusionniste traînard on a des choses bien curvées bien agressives le seul problème de cette main c'est que le lieutenant réprouvé on meurt sur l'antibèta à mana ça ça peut être problématique le petit euh, petite relique là qui met deux après c'est à 30 trendom Sachant que j'ai une 1-3, bon ça il l'utilise pas spécialement pour le Kurtrus Mais vraiment pour le Pour le, la diminution de, de des coups. Barrage Ouais barrage c'est chiant on le sait Barrage c'est chiant Je crois que je vais faire information et ça. Bah, je récupère la 5-8 maintenant Je peux curver illusionniste machin. T3 une 5-8 quand même hein. C'est con mais c'est un deck contrôle en face ça, ça kiffe pas trop hein. ah, la, la sortie est incroyable Cette sortie là en général on est censé perdre Dité comme ça Sa main est réduite pratiquement Je pense que là Même si notre sortie est très très cool pas parfaite parce qu'il a tué notre 2-2, ce vilain. Bon l'avantage c'est qu'on curve bien quoi. Chaque tour on met, on met des créas qui ont des effets. Faut voir. La 4-4 peut piocher l'invincible. Ça, ça peut être vraiment euh, très très très très cool. Mais ouais, j'avoue que le, la tech de l'invincible c'est incroyable, hein. c'est même pas une tech mais. Là, par exemple, il y a pas mal de gens qui. Enfin, il y a euh, Meati qui disait pour nerfer la relique de dimension parce qu'elle est vraiment trop forte, peut-être ne pas réduire les coûts des cartes. Genre, juste piocher 2, 3, 4, 5, 6 cartes et ne pas réduire leurs coûts. Il aurait du sens en soi. En tout cas, ce deck là est considéré comme un des meilleurs de la méta. Et vous voyez, ça a changé hein. entre hier et aujourd'hui. Déjà, la méta est totalement différente. Bah non, pas totalement différente, elle est différente. En tout cas, il y a de nouveaux decks, mais les forts restent fort. Hein. Le druide reste fort, le Voleur le Miracle reste fort. Le Chasseur, évidemment, que j'ai présenté le jour 1 de l'extension, bah, il a été nerfé, donc il est moins fort. Les decks euh, d'Enatrius sont toujours cool. J'ai envie de Ghoul maintenant, ou Ghoul comme ça. Peut-être Ghoul comme ça, comme ça hein. mais s'il rase tout le board... Ah, c'est ça, c'est s'il rase tout le board. Je crois qu'on va ghoul comme ça. Après, s'il si rase tout le board. Je ne vois pas comment il rase tout le board en fait. 5 mana. Que la 5-8. Ouais, je pense que c'est quand même compliqué. Il hein. faut pas trop tourner autour de tout. J'avoue que s'il si rase tout le board, il a sûrement gagné. Genre, si tu la, En fait, si la goule elle meurt en même temps que le reste. Par contre, si la goule elle ne meurt pas en même temps que le reste. ça c'est une bonne nouvelle pour le moment voilà, ça lui a demandé 1 mana il en a plus que 4 <rire> c'était 20% de ses mana il a utilisé 20% de ses mana pour tuer une 1 1 3 je sais plus il a tué quoi 1 1 il perd ok il lui reste il a encore 20%, un 20 de ses mana il lui reste que 60% de ses mana Et euh... on est sur, un... on est sur un... une vidéo mathématique là. <rire> les probas sont parfaites hein. Ça monte bien, hein. En vrai. Ça monte bien, ça monte bien. Je suis assez content parce que ce deck-là, bon, je vais le jouer sur Amérique pour, euh, pour le top légende. En janvier, hein. Enfin, si jamais il est pas nerfé, mais il y a moyen qu'il soit pas nerfé. Et, euh, et je pense que je pourrais même le jouer sur Asie. Je pense qu'avoir toutes les cartes, il n'y a que Invincible, mais bon. C'est bien le droit de crafter une légendaire quand même de temps en temps. Ok pas très parce que vous voyez, il n'y a pas de combinaison avec. Ouais, vous voyez, le mulligan est peut-être un peu plus compliqué qu'on peut le penser. Mais c'est pas non plus un truc incroyable. Hein. c'est Vous êtes des Erstoniens hein. normalement vous pouvez quand même vous, vous poser et réfléchir à ce qui se passe dans la partie. Ok. Double prep, ça marche pas. C'est pas énervation. Mais ça arrivera quand même, T5. Bah, c'est lent T5 quand hein. même. Mais bon, ça l'avantage c'est qu'on peut faire des petits trucs avant quoi. Petite créa ou cimetière des neiges. Petite connerie. Ça avant, par exemple. Oh waouh. On va sûrement refresh la dague au prochain tour. Donc autant face. Oh, bonne nouvelle ça. Si je pouvais avoir un cimetière des neiges, ce sera incroyable. Croissance. Oh, bien joué. Parce qu'il y a la croissance Bah là le problème c'est qu'on va piocher des. Mais je pense que ça a quand même du sens. Peut-être faut prep ça. Bon, comme ça ça nous permet de mettre du board. Ah c'est pas mal en vrai. Alors, on a une petite 4-4 au T3 qui meurt. Si elle meurt, elle met un 5-8. Et prochain tour on fait un tour looper écran de fumée. Autant le faire hein. Même si on enlève des râles d'agonie du deck, franchement on s'en moque. Hein. Juste faire un tour looper piocher 5, c'est pété. <rire> ok. Mais je pense qu'il a dit bien joué parce qu'il a des croissance. mal me connaître quand même. Okay. On a une ghoul. On a eu une ghoul. Est-ce qu'on a un des plays où on veut faire prep, point de d'os, tout quelque chose Franchement je crois pas, je crois que je vais trade ça. Je dirais rarement dans une créa avec, les, avec mon, ma dag, donc autant dag face. Comme ça au prochain tour je me laisse la possibilité de jouer une lame. Je pense que ça va sûrement être prep cimetière, avec peut-être des trades. Et ce sera sûrement euh, prep cimetière lame, peut-être. En mode j'agresse. Même s'il peut gagner de l'armure, il ouais, faut voir en vrai, je mettre du board ça fait gagner, oh c'est chiant ça me fait overdraw ce vilain Bon je pense que c'est quand même prep Prep cimetière c'est sûr Boom. Ça meurt ça met des ghouls Dans les baffes je Recycle Je Ok Tu eu, euh, m'as 5-8 ou m'as 2-2 Peut-être peut mettre des taunes 5-8 Je pense On je pioche rien avec De ah, toute façon je suis obligé de détruire ma créa Je suis pas obligé mais le faire c'est trop fort juste ça. Il hein. n'y pas d'autres combinaisons. Je crois que j'avais vraiment... Ou alors je tue pas ma créa, mais ça n'a pas de sens. Là, j'ai 2-5-8. C'est ce qui met le plus de pression. J'aurais pu mettre des ghouls. Et j'ai encore un, un proc sur Cimetière des Neiges. Hein. Enfin, j'ai encore deux tours même. Donc... Euh... Ouais, je pense que c'est quand même pas mal. Procès fleuve, waouh, c'est old school hein, enfin c'est old school, il était sympa ce druide procès, ouais bon j'ai l'ai vraiment décrit à l'infini. Quoi trade ça Ah de toute façon c'est tout le temps fini là. Je pense que c'est absolument tout le temps fini. Quoi qu'il fasse. Le board est trop menaçant. Il y a trop de résilience. Même pour un droïde, il est pas sous guff. Même si là, de toute façon, ça aurait pas changé grand chose. Ouais ouais, c'est une dinguerie ce deck. Hein, franchement, je le. Sincèrement, je le pensais pas aussi fort. Je le pensais vraiment pas aussi fort. Et, et je pense vraiment qu'il a BM. En mode euh, j'ai ma curve avec des manas donc je vais gagner. Ouais oh, c'est ça, hein, parce qu'il a en vrai il a un peu tout fait en termes de mana. Hein. Ah, mais ça suffit pas. Pas contre, Parce que nous aussi on triche avec la mana en vrai dans l'absolu. On dit le druide il triche avec la mana, mais tricher avec la mana ça veut dire faire des power play des plays. Bah, pas tout le temps des power play mais. Euh, L'adversaire il a du board, tu fais baston, c'est un power play. Mais c'est vraiment faire des plays qui. Comment dire euh, Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de, de, de lien entre le nombre de mana investi et la puissance que tu mets. voyez. Bah, typiquement, un truc avec plein de ghouls. Bon, après, c'est un deck avec des, des synergies de cartes, donc c'est aussi normal. Mais On a gagné là. Au pire sinon il y avait euh, la possibilité de piocher l'invincible donc il fallait quand même essayer de réfléchir dans, dans ces cas-là. Oh. Franchement c'est une, fo une folie. <rire> c'est une folie et d'ailleurs j'attends les... Je pense vraiment qu'il y aura parce que là juste le nerf de Denatrius et du crash foudre. Je pense qu'il y aura le... dans tous les cas le gros patch. Là ils ont fait ce nerf. Euh, parce que, si je dis pas de conneries, il y a les championnats du monde dans bah, la semaine prochaine. Enfin, ce week-end. Ce sera sur YouTube, je pense. Enfin, pas sur ma chaîne YouTube. Ce sera sur euh, euh, le YouTube euh, de, de, de Blizzard. Enfin, d'Hearthstone. Playerstone. Mais, c'est euh, oh, parti de la combo. Rêche miraculeuse. faut essayer de le faire avant le T4. On peut même presque le faire maintenant. C'est un peu bizarre, mais... T2 par exemple, je crois qu'on va faire porte pêche pour essayer de, de récupérer la T pour le T3 vu qu'on a la pièce, vous voyez. Enfin, sûrement un play qu'on va réaliser. Euh, donc oui, je, je pense qu'ils ont fait ce nerf Dena. Et on pioche. Hop. Nope. R. Er. Ça reste cool en vrai parce qu'on a une belle synergie. On a Trenard, Lieutenant, Into uh, Ghoul ou Acolyte. C'est quand même cool. Euh... On n'a pas ce qu'on veut mais ça reste cool. Donc, c'est ce que je disais. Oui, euh, donc là ils ont fait ces deux nerfs laps pour les championnats du monde. Je pense qu'ils ne vont rien faire avant. Je pense qu'après les championnats du monde, en fonction des decks... Et de la méta, ils risquent de mettre des... Après, un tournoi, c'est toujours différent d'un ladder en termes de méta. Mais je pense qu'ils risquent d'avoir des... De... On va dire la grosse vague de nerfs. Sûrement la semaine prochaine. Peut-être mardi, mercredi. Euh, donc euh, voilà. Et à partir du moment où il y aura ça, je vous proposerai la fameuse vidéo euh, des decks low cost, évidemment. Et là, encore une fois, je, je la... ça fait maintenant presque deux ans que je ne la sors plus avant le premier patch. Parce que ça n'a pas de sens, selon moi. Donc... On aurait une ghoul qui va aller là-dessus. On a une ghoul qui meurt, qui va là-dessus. Lui, il devient une ghoul. Ah, il y a un proc un peu bizarre, genre... Lui devient une ghoul. Attendez, je réflexionne. Lui devient une ghoul. Et son premier ral d'agonie, c'est de, de mettre une ghoul sur un autre. Donc à partir du moment où il meurt, il va juste invoquer une ghoul et pas mettre... Ou alors ça fait Ghoul d'abord Et ensuite râle d'agonie je mets le râle d'agonie de la Ghoul Vous voyez mais je pense pas Je pense que c'est au moment où je le joue il devient la Ghoul Et ensuite ça, ça marche pas genre ça Ça ça meurt Ouais il va juste mettre une Ghoul je pense Donc dans ce cas là autant mettre Acolyte j'imagine Le face hein Ça marche hein Face ça Le retrait Ouais, on, on va faire ça. Ah, ça reste de 5-8 contre un deck contrôle. Ça reste quand même vraiment fort. Hein. Après, il y a des asphyxiés, il y a des trucs relous, mais... Le, le, ce play de la goule, franchement, je le sens pas et il est pas bon, surtout. Là, dans cette situation-là. Et Ça, c'est pas très dérangeant dans ce match-up-là. Contre des decks contrôle, c'est fort, ça revient dans la main, ça, mais... Ah merde, j'ai plus la prep j'ai pas la prep en fait, j'avais pas la prep, je suis bêta. Euh, je recycle mon petit lolo, je pense, ou alors juste euh, Gaul. Je pense qu'on va recycler. On fait ça. On fait ça. ou lieutenant Appu. On joue la goule Trade, face. Ok bah, L'idée c'est le prochain tour de faire prep euh, écran de fumée C'est quand même piocher 5 cartes Peut-être on me peut relancera la pièce avant Parce qu'en termes de cartes en main ça risque d'être chaud C'est un qu'on a une belle probabilité de ne pas avoir Pas ah, une belle Une probabilité très existante de ne pas avoir de ral d'agonie Et donc d'avoir une main pleine Bon, ils ne peuvent pas vraiment faire d'AOE ici. Parce que soit il a le furoncle et ça ne met que 2 dégâts et ça ne fait rien. Soit il a l'AOE qui met 1, 1, 1, 1 pour les cadavres. Mais il n'a que 4 cadavres. Donc ça ne suffira pas non plus. Donc euh, je pense qu'il va juste aller dans la 5-3 peut-être faire un asphyxier. Mais il ne pourra pas détruire la 4-4 ici. On sent mon Il prend l'info. Pioche. Et le poste de guet lointain qui n'est pas très chiant. Ok, oh, si, il va falloir le trade quand même. Si on veut faire écran de fumée. Moi oh, aussi. Hop. Hop. Yes. Yep. Écran. Hop là la pièce était bien en plus. Euh, bon, bah écoutez, on a toujours un board qui est relou. Ça, quand ça meurt, euh, ça met une goule. Ça, c'est bien. Et vous voyez, là, on est dans des situations qui sont un peu techniques. Dans le sens où, pour le moment, euh, ça, c'est un peu chiant. Parce qu'en vrai, c'est des dégâts bruts dans notre, dans notre visage. Ça, c'est un peu chiant. Invincible. presque un truc qu'on a envie de jouer comme ça. Je réfléchis parce qu'il y a plein de situations. Ah quand il arrive, il meurt tout de suite hein. Je suis sous porte-mort. Je vais faire ghoul d'abord. Ça ira sur lui. Ah non, c'est lui, seul lui est un, un mort-vivant. Faut faire attention à ça. Je crois que j'ai pas la possibilité de faire point de dos. En vrai, c'est pas grave. C'est ça. C'est bizarre, hein ça a l'air un peu naze. C'est juste une carte, quoi. En même temps, il est tellement gros. Non, je pense que c'est ça, quand Je pense que c'est ça, en vrai. Ça ah, taunt hein. Je pense que c'est ça. L'avantage, c'est que la goule, quand elle meurt, elle met une goule et elle remet son ral d'agonie sur un autre. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc là, il va mettre une goule. Et la goule prend les stats. Ok. Bon, on a, on a gagné ou pas On a gagné sur un point de dos. Ok. Je réfléchis. 13. En fait, ça dépend ce qu'on récupère avec euh, l'âme. On récupère la le, le, le gros ou pas. C'est pas évident. Peut-être que je commence par là mais je vois. Dépend ce qu'on récupère dessus. On récupère l'illusionniste qui nous donnerait euh, un colis de la lamardante, C'est pas incroyable. On va taper. On va de d'os. La question c'est est-ce que je fais ça et je pioche je bon, ça a du sens, quand même. Juste pour avancer un peu dans le deck, ça peut voilà mettre une 5-8. Juste une 5-8, c'est suffisant. Bon, J'ai beaucoup d'overdraw. De... Il reste dans le deck, des cartes pas très intéressantes, pas très importantes. Autant garder cette prep. reste comme ça. Bon, Il est à 3, hein. Il a 3, on a encore du board, du gros board. Il a déjà fait une AOE. Vous voyez, il a, on, il a fait une AOE, il a fait une belle sortie pour le moment. C'est quand même compliqué. Hein. Par contre, c'est quand même une situation où je me dis qu'il peut gagner le gars. Je me dis il peut gagner. Elle ouais, est vraiment intéressante. On va finir là-dessus parce que ce match, il est vraiment cool. Et j'ai pas envie de finir sur. Euh... Déjà, j'ai pas envie de finir sur une défaite et j'ai pas envie de finir sur une, une game naze. <rire> et ça, là elle est trop trop chouette. Il arrive à bien se défendre quand même, mais la résilience fait que c'est compliqué pour lui. Ça tue, ça revient, ça tue, ça revient, et. Et c'est propre là ce qu'on qu lui propose quand même. C'est vraiment propre. Je que peu de temps. Et il aurait presque pu commencer par ça en vrai il qu'il allait le faire, allait le faire. C'est quoi d'ailleurs comme... c'est un mort vivant juste, ça ok. Ou c'est risqué. Il a perdu. en vrai ça n'aurait rien changé, c'est risqué mais... Techniquement ça n'aurait rien changé il a pris 5 pour se préserver de 5 ah non il s'est pas préservé de 5 non non si en vrai c'était dangereux mais bon peut-être qu'il s'est dit que ça allait dans tous les cas être très compliqué eh, magnifique hein, on a fait que des wins c'est vraiment un deck euh, al dente euh, brutal violent efficace multi, factoriel, j'allais dire multi-match, multibon matchup il n'y a, a que des bons matchups on a l'impression c'est pas si débile que ça c'est franchement c'est un deck qui est incroyable vraiment euh, je, le, je le voyais je le pensais pas aussi incroyable mais là sur cette petite session qu'on a faite, là, pendant une heure ou moins. Franchement, il était... J'ai l'impression que tu peux pas le contrer, ce deck, là. Bref. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Euh, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.